Oui, en fiches de peintre autodidacte. Ouais, et donc euh, vous exposez depuis combien d'années de maintenant mon peintures ah, Ça va faire près de 20 ans. Je peins depuis plus de 30 ans. Bon, J'ai déjà fait au moins une dizaine d'expositions de c'est souvent avec l'Amérique de Schellscher par l'intermédiaire de M. José et qui a une exposition à la de Chelsea et je le porte ici et alors les thèmes on voit que vous avez des thèmes assez pas qu'ils parlent on a un portrait de Mandela, Obama Malcolm X, Césaire et puis Martin Luther King donc vous inspirez aussi de l'histoire pour peindre. Oui, euh, toutes mes peintures parlent de l'histoire de la Martinique et des hommes, euh, des grandes voies noires. Donc, euh, vous allez voir qu'il y a plusieurs styles. Moi, je ne m'arrête pas à euh, uniquement un seul style. Je fais de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique et même du, de l'abstrait. Et donc, euh, vous exposez régulièrement ou euh, il faut vous contacter si on veut voir vos, vos œuvres chez vous euh. C'est à l'occasion. Hein. Si on me propose, j'accepte. Donc, il euh, n'y a pas de limite. Quoi. Et donc, euh, si on veut vous voir, euh, on, on, on contacte comment Par le centre durel de la ville de, de Chelsea Oui, vous pouvez passer euh, directement par M. Alpha ou par un coup de fil euh, mon, à mon numéro. Et on discute et puis ça peux accepter. Quoi. Mais c'est toujours positif pour moi de faire une, une exposition. Et vous vendez vos toiles Mais quand ça soit présent, mais c'est très difficile. Vous voulez dire, vous exposez, ça vous arrive de vendre aussi une étoile Oui, on peut vendre, mais, bon, mais bon, c'est très difficile de vendre une étoile. Sinon, dans votre, famille, dans votre famille, vous êtes le seul à peindre ou un euh... <rire> ouais. homme C'est traditionnel de famille, vous avez non, un papa non, votre papa voilà. famille qui peignait, donc vous êtes milliardaire. Personne là. dans la famille. Personne dans ma famille ne pas la, la peinture, personne. Vous je suis le seul à peindre et, et, docteur, et je perds depuis assez longtemps, longtemps. et depuis oui, 10 ans que je dessine. La et la peinture est venue oh, longtemps après. Et vous avez fait des beaux-arts ou quelque chose oh, là, oui, nous euh, Les beaux-arts, non. Je suis les cartes des cartes des des que vous avez appris par vous-même les techniques le de la peinture, de ça c'est exactement ça. J'ai commencé par le dessin. Dans le temps, je dessinais directement au mic, au crayon noir, même avec, charbon. avec, la la la la avec, euh, avec du et avec charbon. Et, et la peinture est, la est par par venue longtemps après. Et j'ai commencé directement en peinture à l'huile. Et, à beurre, et vos supports, avez... c'est pas que des que vous peignez sur le lourd aussi, non Non, c'est que de la toile. C'est de la toile. toile. J'ai du coton-lin coton et, et j'ai euh, de la toile de jute que je prépare. Ouais. Ah, c'est de la toile de jute que je prépare et que je fais par dessus, la Et donc, euh, vous allez être là aujourd'hui et demain, euh, donc euh, à Serville Grand Village. Euh, de l'événement de la caravane écartée, donc on peut venir découvrir vos œuvres ici qui sont exposées, vous avez combien, une dizaine qui sont exposées Il euh, y a au moins une dizaine, oui, une dizaine, il y a ça aussi derrière. Donc vous faites des sacs à main c'est décorés C'est avec euh, une amie qui est des artisanat aussi, elle confectionne les sacs et moi je fais les petits tableaux qui sont dessus. Ah ouais, en tout cas on invite nos auditeurs à venir découvrir euh, cet artiste peintre hein, qui fait vraiment de, de jolis travaux et qui est vraiment euh, intéressant à découvrir. Mais oui, <rire> bon, à chaque fois j'ai toujours de, de bonnes appréciations sur, sur euh, mes présentations de tableaux. Euh, j'ai fait euh, la bibliothèque Selcher en 2020 pendant un mois et demi et j'ai eu de, de bonnes félicitations. Okay. Et vous avez déjà exposé à, à l'habitation Clément, enfin à Clément, non, non pas encore, pas encore. Peut-être dans l'avenir, okay. J'ai okay. fait triomphe aussi, okay. avec avec ton charpentier. Maintenant, à Saint-Pierre aussi, il y a une, un, un bar, un musée, art-café qui expose à l'étage. des oui, J'ai quelqu'un oui, qui m'en a parlé, mais pour l'instant, je n'ai aucun contact. Et cette personne m'a proposé de. On va bien faire voir ça. ça. Oui parce que ça va bien vous faire être un petit peu partout partout parce que oui, c'est joli ce que vous faites. Donc, oui, et oui. bien nous à la radio aussi, ben, j'espère qu'on pourra vous inviter un jour dans le cadre oui, de radio. Il n'y a éditions, pas de souci, j'habite Terville, j'habite à côté, à village et ce sera un plaisir. Et, euh, et, euh, et ben, on vous remercie là, de, de, de cette entretien et on, on, on invite donc euh, les, les auditeurs qui nous entendent là, et qui écoutent l'émission à venir vous découvrir. Merci. Merci à vous.